Inutile d'avoir des dons particuliers ou des connaissances médicales pour apprendre le métier de kinésiologue et pour exercer le métier de kinésiologue. Tout le cursus de formation est organisé pour vous apporter toutes les connaissances et tous les apprentissages dont vous aurez besoin. Donc, euh, il vous suffira de suivre le cursus progressif de la formation. Il est vrai que, au cours du cursus de formation, vous allez euh, souvent euh, voir se développer euh, certains, certaines capacités. Euh, votre empathie va se développer, bien souvent votre intuition également, euh, de manière à ce que euh, au bout des deux ans de formation, vous ayez la posture d'un kinésiologue que vous puissiez accompagner avec euh, sérieux, euh, douceur et empathie les personnes qui viendront vous voir en cabinet.